La chaussette parlante Paragraphe audio numéro 23. Vous vous battez avec votre chaussette et vos feutres pendant une courte minute. Enfilez la nouvelle Josette sur votre main et attendez fébrilement un instant de voir si vous avez réussi à redonner vie à Josette. Tadam Me voici de retour le retour de la vengeance Euh... C'est pas que je sois pas combatif, euh, courageux ou autre, hein... <rire> non, euh, pas du tout. Euh, mais si on pouvait éviter d'avoir à nouveau affaire à cette dame en surcharge pondérale, je préférerais. Oui, oui, bien sûr. D'autant qu'une tâche autrement plus importante que châtier cette mégère nous attend. Faut qu'on trouve la machine en panne. Riez la chaussette de rechange de votre équipement et rendez-vous au 44. Par contre, ne riez pas les feutres puisqu'ils sont encore utilisables.